Donc je m'excuse, mais oui, je vais parler en français. C'est plus facile pour moi. Euh, donc, je remercie d'abord Cultura Viva et la, la mairie de Barcelone de m'avoir invité euh, à ce colloque, où je, viens, je vais vous partager mon expérience à Dakar, enfin, notre expérience à Dakar. Et, euh, et même si c'est en espagnol, j'apprends beaucoup aussi de ce qui se passe ici. Et j'aurais bien aimé que la ville de Dakar soit avec nous. Euh, voilà, par rapport à toute cette euh, expérience, tout ce laboratoire autour des, des communs, cette école des communs que nous sommes en train d'expérimenter de, de, dans le contexte dakarois. Donc d'abord, je vais un peu expliquer euh, qui on est. Donc c'est un, un, comme Madame l'a dit, c'est un centre pour l'art et le multimédia qui existe à Dakar depuis 2002. Euh, donc Curtiosan euh, veut dire... Euh, Cœur c'est la maison et Wolof c'est la culture traditionnelle donc depuis 2002 on a toujours essayé de faire le lien entre les technologies et les cultures traditionnelles à travers des ateliers à travers des résidences d'artistes euh, à travers euh, voilà des débats qu'on organise régulièrement euh, voilà. donc on est installé dans une, une villa privée c'est un lieu que j'ai fondé avec avec mon mari euh, voilà, et qui est partie du constat qu'au Sénégal, les artistes avaient très peu accès aux outils numériques. Euh, voilà, donc on essaie de donner l'accès aux, aux artistes, et si possible avec des logiciels libres, parce que, et des petites technologies, donc tout de suite on était euh, en, en lien avec des réseaux en Europe, comme Bricolabs, comme Transeuropal, comme Pixelec en Finlande, parce que ça nous semblait important de travailler avec les, les logiciels libres et les petites technologies. Voilà. Donc, euh, et puis aussi de, de donner l'accès au numérique, euh, au public aussi, en dehors des musées. Euh, donc on, on a aussi un, un, un festival qui s'appelle Afropixel, en lien avec Pixelec, qui, était en Finlande, euh, voilà, qui existe en Finlande, et qui essaie de faire les liens entre les technologies et les questions de société, environnement, euh, euh, voilà, tout ce qui est art et société. Voilà, donc maintenant, je vais vous parler de, de ce projet qui s'appelle l'école des communs. Euh, suite au forum social mondial en 2000, fin 2011, début 2012 à Dakar, des partenaires étaient venus nous parler de la question des biens communs euh, pour nous demander d'être partenaire d'un projet qui s'appelait Remix de Commons. Donc la, la question des communs nous, nous était très intéressante, mais on a commencé à interroger qu'est-ce que ça voulait dire au Sénégal les biens communs et souvent il y avait une confusion entre biens communs et biens publics les biens publics qui sont beaucoup dégradés donc les Sénégalais se plaignent beaucoup de ça dans une ville comme Dakar donc on a voulu travaillant sur toutes ces questions d'art et société on a voulu vraiment aller dans le concret et installer dans l'espace public une école des communs autour d'un fab lab et d'un jardin partagé voilà, dans, dans notre quartier, dans un contexte, comme je vous disais, d'une ville qui s'est beaucoup dégradée en, en ces dernières décennies, euh, avec l'évolution de la ville, euh, l'arrivée des populations, des campagnes, voilà. Donc, euh, c'était essayer de voir comment, avec les, la culture libre, la co-création, le partage des savoirs, et euh, on pouvait expérimenter, et avec les habitants, essayer de changer aussi euh, la ville. Donc... Euh, voilà, par exemple, l'espace où on a implanté le Fab Lab et le, et le jardin. Donc, comment il était euh, il y a deux ans. Euh, voilà, c'était autrefois, il y, a, il y a 50 ans, un espace public. C'était vraiment un jardin public qui avait été pensé par le, le premier président, Léopold Sédar Senghor, et qui s'est beaucoup dégradé en, en, en à peine 40 ans. Donc... Euh... Voilà comment c'était il y a le, le, le rond-point d'eau, le quartier, euh, il y a, et voilà comment c'est devenu euh, 40 ans plus tard. Donc en travaillant avec la mairie locale, avec les habitants, on a commencé à, à, à parler du projet de jardin public, de, de Fab Lab, et commencé à, à impliquer toujours tout ce qu'on fait. C'est un process que je vous dis, qui est lent, et avec des populations qui sont loin de... de toujours des nouvelles technologies. Euh, et euh, implanter le Fab Lab en, en mai 2014. J'essaie de passer un peu vite. Hein, parce que euh, Voilà. Donc, je vais revenir à la question des, du, du Fab Lab et, et, et des cultures libres. Euh, au Sénégal... Euh, euh, le faire soi-même et le recyclage, toutes ces questions de Fab Lab, avant on se posait des questions, puisque euh, beaucoup de gens, enfin, les, les, beaucoup d'artisans, beaucoup de corps de métier, les menuisiers, les mécaniciens ont l'habitude déjà de recycler et de faire eux-mêmes les choses. Donc je dirais qu'il y a déjà la, la culture du do it yourself existe et de l'économie de la débrouille existe partout dans Dakar. Mais, euh, voilà, on avait invité des, des, des, des, des... voilà, Comme je vous dis, on fait beaucoup aussi depuis depuis bien avant le, le Fab Lab. On faisait des ateliers sur l'électronique, sur les Arduino, sur les... Voilà. Mais euh, essayer de travailler avec les artisans, des gens qui ne sont pas toujours euh, familiarisés avec les technologies. Euh, voilà, ce qu'on essaie de faire depuis deux ans, et dans, dans le cadre de l'école des communs et de voir comment, euh, comment ça peut changer la ville. Donc ça, c'était le festival euh, Jardin de Résistance, la dernière édition. Donc ce que je voulais dire par rapport euh, à ce que disait euh, mon prédécesseur, euh, quand on parle d'économie libre, de Creative Commons, c'est... Au Sénégal, euh, le, le, le contexte général, les gens sont plutôt sur, euh, sur le, le, le modèle d'industrie culturelle et de start-up, même les jeunes hackers, tout ça, ils ne sont pas du tout sur... Euh, des fois, au début, ces projets-là relèvent plutôt de l'utopie. Euh, et voilà pourquoi pour nous, c'est très important aussi d'échanger de, avec, des, avec des, des lieux comme Media Lab Prado, avec qui on travaille aussi euh, euh, actuellement, sur un projet qui s'appelle Grigri Pixel, et euh, de, de voir aussi comment, des, dans des contextes en Espagne, comment la, la, la culture libre aussi euh, euh, évolue. Euh, donc voilà, ça c'est des, des images d'ateliers qu'on fait avec les, les différents publics. Voilà des, des, comment l'atelier de Géry, apprend à recycler avec des jeunes, à partir de pièces recyclées, recréer des ordinateurs. Euh, là ici voilà, d'autres projets on essaie de faire une extrudeuse avec Usinette aussi donc on invite beaucoup d'autres Fab Labs aussi à venir faire des ateliers euh, comme je vous dis avec tous ces artisans euh, et voilà à peu près où on en est aujourd'hui donc euh, voilà c'est un projet qui se construit et euh, bien sûr qui cherche son économie je ne veux pas vous, chercher, vous, vous, vous mentir on, on, on est une, une organisation à but non lucratifs, et on travaille principalement avec des bailleurs internationaux. Nous sommes euh, notamment on, nous sommes membres de la plateforme Arts Collaboratory avec la fondation Don, euh, qui travaille beaucoup sur les questions art et société, euh, qui est basée en Hollande. Et en 10 ans, depuis 2002, euh, je dirais qu'on a travaillé principalement avec des bailleurs internationaux. On a dû recevoir une fois 1 500 euros de la, la ville de Dakar. Donc cette question aujourd'hui, euh, par rapport à ce projet d'école de commun, c'est important pour nous de trouver une économie, justement, et d'y impliquer aussi la municipalité et euh, les bailleurs privés euh, locaux pour euh, voilà, aller sur des modèles, que ce soit avec le, le Fab Lab ou avec le Jardin, trouver des modèles d'économie solidaire pour que ce soit des projets viables euh, et durable sur la durée. Euh, voilà là c'est un projet voilà ce qu'était le quartier autrefois et aujourd'hui il n'y a plus d'espace dans Dakar, plus d'espace public, donc euh, un gros problème sur les communs. Donc avec le collectif Pacman et Media Lab Prado, on envisage, mais avec les populations et les institutions, euh, toujours sur la reprise en main de, de cet espace et avec les habitants de construire une, une aire de jeu. Voilà, et donc euh, Pacman et, et, et Media Lab seront présents sur la prochaine édition d'Afropixel euh, qui aura lieu pendant la biennale au mois de mai euh, 2015. Et euh, voilà, où il y aura plusieurs ateliers Fab Lab, notamment il y aura le retour d'un atelier qui se passe en ce moment au Media Lab Prado, où des, des animateurs de notre Fab Lab sont présents et d'autres Fab Lab africains, où on réfléchit aussi à des solutions pour l'espace public de pavés solaires numériques. Où on retravaillera des, des, des, des projets aussi d'éoliennes pour répondre aux besoins de l'environnement. Bon, je vous laisse poser peut-être des questions en espérant que voilà, j'ai répondu à...